Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Dunia, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va bosser 2-3 trucs super cool, on va surtout travailler nos transitions sur le clean, parce que Dieu sait que c'est un mouvement qu'on doit travailler, euh, notre, notre rapidité de coude sous la barre et tout ça. Donc on va travailler ça, on va faire un petit skill ensemble et ça va être super cool. Avant d'avancer, euh, n'hésitez pas à vous retrouver sur mon Instagram, Dunia où je poste énormément de skills qui sont assez similaires d'ailleurs à ce qu'on va faire, des skills sur la gymnastique, sur la pratique de hétérophilie sur la force sur pas mal de trucs donc n'hésitez pas je passe aussi des training donc voilà et vous pouvez aussi vous retrouver sur mon site internet où là je propose de la programmation qui est beaucoup plus spécifique pour apprendre d'ailleurs le clean pourquoi pas pour apprendre à faire du clean du snatch euh, du handstand du muscle up et toutes sortes de mouvements donc n'hésitez pas à vous retrouver je vous mets le lien en haut Ceci étant dit, on va pouvoir commencer et ce qu'on va faire c'est qu'on va se procurer déjà une barre d'haltérophilie Ça sera toujours mieux que de pratiquer avec une barre de muscu, donc une petite barre d'haltérophilie Et on va travailler notre transition, mais juste avant je vais vous montrer du coup ce qu'est qu'une transition de clean C'est parti Ce qu'on va venir appeler une transition, ça ressemble brièvement à ça Tac, tac Donc ça veut dire que quand vous venez cleaner une barre quelconque, que ce soit en hang ou en power ou ce que vous voulez Ça donne ça Okay On va venir travailler ça aujourd'hui Je vais vous donner plusieurs exercices Qui vont vous permettre du coup, de venir chuter sous votre barre Assez rapidement, comme ça D'une part vous allez pouvoir lever de plus gros charges déjà pour commencer. Et en plus de ça, ça évitera à ce que vos barres tombent vers l'avant parce que souvent, en fait, comme les... quand les coudes sont un peu lazy, quand ils sont un peu feignants, les coudes, bah du coup, ça met du temps à monter la barre, elle est déjà en position de redescendre et elle tombe vers l'avant. Et ça, c'est quand même assez re regrettable. Donc, du coup, on va travailler sur plusieurs choses aujourd'hui pour améliorer ce mouvement-là. Le premier exercice que j'ai à vous donner, du coup, c'est la transition stricte. Elle peut paraître très facile à comprendre, mais c'est quand même un job. Du coup, mon taf, ça va être de monter ma barre au niveau de ma poitrine et de tirer les coudes. Vous voyez, mes coudes sont super longs. Ce que je vais venir faire, c'est glisser les coudes lentement et monter le plus haut possible et replacer la barre sur la poitrine. Et ça donne ça. Ok Je vais venir effectuer plusieurs répétitions. Ensuite, ce que je vais pouvoir venir faire déjà, c'est placer ma barre dans les hanches et je vais venir faire un shrug, un tirage et... Une transition stricte. Et du coup, je la remets sur ma poitrine, je redescends, je relâche. Shrek. Tirage, glisse, et revient, et relâche, relâche le shrek. Et ensuite, de suite. Ça, du coup, c'est pareil. Ça va vous habituer à tirer les épaules lorsque vous allez devoir cliner. Qui est relativement important et ce que les gens ne font pas réellement et c'est bien dommage parce que ça manque souvent de tirage au niveau des épaules ok ensuite ce qu'on va pouvoir faire c'est aussi travailler tout ce qui est coop des rotateurs et donc rotation de l'épaule ok ce que je vais venir faire c'est prendre ma barre tac il a placé sur mes clavicules et je vais pouvoir lever un coude puis l'autre et ainsi de suite je vais essayer d'éviter de bouger mes hanches et mes épaules de toute façon mes épaules elles sont obligées de se désaxer j'ai vraiment essayé de monter mon coude super haut et d'alterner à chaque fois, gauche et droite. Ce qui va me permettre à terme, du coup, lorsque je vais venir cleaner les barres, de pouvoir lever mes coudes plus haut, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à avoir les coudes d'ici. alors vous allez me dire ouais mais quand je clime ça me fait mal au poignet, euh, la douleur du poignet c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire je vous conseille du coup de pratiquer tous les mouvements de toute façon que vous ferez rarement ou occasionnellement ce sera toujours douloureux quelque part euh, l'haltérophilie c'est les poignets le handstand c'est les poignets, euh, le muscle up aux anneaux c'est aussi les poignets donc en fait je pense qu'il va falloir juste vous habituer à faire ça, et à force de faire ça bah, vos poignets vous ne sentiront plus Différence. Moi personnellement je les sens pas, c'est pas une question de mobilité, pour moi à mon sens c'est une question de pratique, donc pratiquer et la douleur elle s'en ira forcément. Ok, dans la suite des événements, une fois que j'ai monté mes coudes et que j'ai réussi à faire ma transition, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'une fois que j'ai fait mon tirage, j'ai fait mon shrug, mes coudes sont passés vers le haut et je suis partie à réceptionner, il va falloir slider sur le côté pour pouvoir récupérer la barre plus facilement. Du coup, ça donne quoi Ça donne que je vais partir pieds sous les hanches, d'accord Je vais fléchir dans mes jambes et en fait, je vais venir ouvrir mes jambes en fournissant une extension. Ça donne ça. Ok Je fléchis. Que je descende ou pas, c'est la même chose, parce que ça peut donner ça aussi. Vous voyez okay Pourtant, je pas descendu. Et là, on est en power. Donc, du coup, si j'arrive à mettre les deux ensemble, ça va me donner une belle transition. Regardez. Ici, je suis là. Ok Je vais pouvoir, par exemple, tirer, et ça va faire 3, 2, 1, et je vais réceptionner ma barre vachement haute. Tac Idem si je voulais faire du squat clean 3, 2, 1, et je récupéré ma barre vachement basse. Donc du coup, ça aussi, ça va m'aider à être beaucoup plus réactif au niveau des, euh, des euh, coudes, pardon. Et du coup, je vais venir vraiment chercher ma part le plus haut possible. Ça me donnerait ça si je faisais du high pull, ok Pourquoi pas Ou alors, shrug high pull, shrug high pull, et shrug high pull. Transition, ok Si je mets ça tout bout à bout, du coup ça me donne derrière une plus grosse mobilité au niveau des épaules, ça me donne aussi de la réactivité pour aller chercher mes barres et donc inconsciemment je vais pouvoir augmenter mes charges de clean et aller les chercher plus facilement avec une meilleure transition. Donc je vous conseille vivement de travailler votre transition de coude. On travaillera la transition de snatch dans une autre vidéo parce que c'est assez différent pour le coup. Euh, Retrouvez-moi sur mon Instagram, Dunia et la chair, et sur mon site internet où vous retrouverez des prog où on peut éventuellement apprendre à faire du snatch et du clean ensemble, il n'y a aucun problème, je vous apprends ce que vous ne savez pas faire. Donc on s'y retrouve le plus vite possible et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur mon YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye